Merveilleux souvenir, et eh bien, euh, ce roman euh, part euh, tout d'abord d'une rencontre avec euh, mon éditeur chez Gallimard, qu'on peut reconnaître aisément, qui est Philippe Solers, où un jour je lui amène un manuscrit. Euh, qui parle de ma famille, ou plus exactement, je lui dis que j'ai un manuscrit, mais que hein, je ne sais pas si euh, c'est publiable, et il me dit avec son, son entrée habituel :« mais si, mais si, euh, amenez-le, euh, il a cette phrase, enfin, euh, je, je reconstitue, disons, je romance, euh, ne vous inquiétez pas, c'est la famille, attaquez la famille, attaquez la famille, et donc, euh, jamais de manuscrit. Je dis « je », c'est le narrateur, parce que c'est écrit comme tous mes livres à la première personne. Et, et, euh, et Il euh, le il lit, et il me rappelle, et, et je, je repasse le voir, et là il me dit euh, « non, c'est pas publiable ». Un merveilleux souvenir, c'est... Euh, cette expression, c'est justement ce qu'était la famille jusqu'à un certain point, et, et euh, je commence à... à à réfléchir sur ce qu'a été euh, la famille et puis euh, ce qui reste aujourd'hui et euh, un merveilleux souvenir c'est euh, le tout ce qui reste euh, de, de, de, de merveilleux à partir d'un certain âge euh, euh, et euh, donc puisque je ne peux pas raconter ce qui s'est passé je vais raconter ce que j'ai perdu et donc je commence à faire la, la, la liste des choses et donc euh, des gens de ma famille euh, que, que je ne vois plus et de, de, de la maison familiale dans laquelle je ne peux plus, dans laquelle je peux plus aller, euh, des, des, des personnes. Et, et en fait, ce que j'ai essayé de faire, c'est de, de, de créer un, un vide et de... de de forcer le lecteur à, à remplir les, les creusets. c'est un livre très court dans lequel il y a des ellipses et euh, justement euh, c'est une, une sorte d'allégorie sur euh, sur euh, le secret et sur euh, peut-être la censure euh, d'une certaine façon, c'est à dire... Euh, qu'est-ce qu'on qu qu ne peut pas dire, mais qu'on voudrait quand même dire. Et donc c'est un livre qu'il faut lire d'une façon très très pointue. Il y a un journaliste dans Libération qui, qui l'a fait. Et quand on le lit d'une façon très pointue, on arrive à voir des choses très très étonnantes. Et on a une, une sorte de photographie de ce que peut être aujourd'hui le, le travail d'un romancier. Et ce qu'on lui permet de dire et ce qu'on lui interdit de dire et qui dit malgré tout. Et donc c'est un livre qui en fait est son propre, son propre moteur. Euh... Tout ça se passant euh, en même temps avec deux, deux éléments qui sont euh, presque contradictoires, qui sont d'un côté le contexte incroyable du, du confinement, chose euh, qui, est, qui, qui est unique dans, dans une ou dans plusieurs générations. On n'avait pas connu ça depuis 500 ans. Une grande épidémie, donc avec les gens qui sont interdits de sortir de chez eux. Et parallèlement, donc des choses tristes qui vont arriver euh, au narrateur, donc à moi-même, au jeu, à la personne qui parle. Euh, Présent, comme toujours, à la première personne, pour essayer de créer le, le plus de proximité avec le lecteur, de, donc de, de faire ressentir au lecteur ce que, ce que le narrateur a ressenti. Et puis, à côté de, de ces choses tristes et de ce confinement, il y a donc cet éditeur qui revient plusieurs fois. Euh, donc bon, On peut reconnaître Philippe Solers avec ce, cette, cette force et ce... ce, ce cette grande, grande joie qu'on qu trouve dans, dans tous ces livres, et qui n'était peut peut-être pas très connue de, des, des gens qui ne qui le, qui le côtoient pas. Mais voilà, c'est un petit peu un témoignage sur le, le travail de, de Soler chez Gallimard avec, euh, avec ses auteurs. Chaque fois que je publiais un livre, je rencontrais donc Philippe Sola. chaque fois il me disait « Ah, ben vous avez l'air en forme !» Parce que je venais de lui confier un texte qu'il venait de publier qui était un petit peu triste, et à chaque fois il était rassuré de voir que malgré ce qui m'était arrivé ou ce que j'avais raconté, ben ça allait bien. Et donc euh, voilà, il y, y avait quelque chose qui, qui se mêlait, et donc là, progressivement, les choses ont un petit peu changé dans le, dans le, le monde de l'édition et le monde aussi euh, de ce qui est possible euh, juridiquement, le, le monde judiciaire ou de la jurisprudence. Et là, on se retrouve avec un texte qui est impubliable. Et donc voilà, c'est le, le moment précis. Qu'est-ce qu'on qu qu peut encore dire -ce que, Pourquoi un journaliste, lui, a le droit de témoigner de ce qu'il a vu, à moins qu'on lui prouve que c'était faux Et pourquoi un écrivain n'a pas le droit de témoigner de ce qui lui est arrivé Parce qu'on lui dit « Ah mais non, mais c'est la vie privée ». Euh, okay. Oui, mais le journaliste il voit des choses. On pourrait dire c'est la vie privée. Ben, voilà, il y a pourquoi un journaliste a plus de droits maintenant qu'un euh, écrivain qui écrit des romans, c'est-à-dire qui change les choses avec des personnages qu'on ne peut pas reconnaître. Euh, voilà, Alors, on dit hop, c'est votre famille. Vous avez qu'une famille. Il bon, y a 50 000, euh, ou je sais pas, peut-être euh, 5 000 personnes qui portent mon patronyme en France. Euh, bon ça pourrait être n'importe qui enfin voilà c'est c'est pas je sais c'est toujours l'anecdote quel est le, le le patronyme le plus répandu en france Alors, il y a martin et Durand et ensuite c'est proust donc proust un patronyme terriblement euh, répandu et quand proust parle de sa mère euh, tous les tous les gens vont pas l'attaquer en, en justice en, en disant euh, c'est non voilà donc euh, donc euh, voilà c'est un livre euh, qu'il faut lire avec beaucoup de distance en essayant de trouver les clés et de voir euh, euh, comment ça fonctionne et euh, qu'est-ce que ça prouve. Voilà, c'est un livre qui veut euh, prouver que euh, c'est compliqué de parler de sa famille. Euh, mais que c'est quand même faisable, et puis que, quoi qu'il arrive, on continue quand même sa route, puisque c'est le, le, le terme final, c'est-à-dire le narrateur n'a plus rien. Il a perdu des membres de sa famille, il a perdu un endroit de vacances qu'il aimait, une maison familiale. Euh, il a perdu plusieurs personnes de sa famille qu'il ne peut plus voir comme il voulait, et ben, malgré tout, il sait qu'il continue sa course et qu'il y aura une suite après. Le romancier, ou même l'écrivain, mais le, le romancier en particulier, a le, le, une, certaine, une certaine obligation de, de, de témoigner. Il est comme un, comme une, comme un enregistreur qui est là et qui doit euh, dire ce qu'il voit, euh, que, que, quoi, quoi, que, quoi que ce soit. Euh, avec moi c'est ma seule limite de jamais dire du mal des gens, c'est-à-dire je dis jamais de, de mal de, de personne alors peut-être que le premier texte au début je disais un petit peu de mal encore que donc là le, le, Philippe Soler se dit non, c'est pas possible, donc je comprends le message et c'est ça sert à rien donc je, je fais l'inverse je, je dis pas ce qui s'est passé, je dis tout ce qui, tout ce qui me manque est, un, dans un chapitre, parce que c'est des chapitres très courts c'est 20 chapitres très courts, j'ai tout à coup une réminiscence, et je me rappelle d'un voyage que j'ai fait à Rome, au Forum de Rome, c'est-à-dire les, les ruines antiques de, qui datent de, plus de 2000 ans, et que c'est absolument fascinant de, de voir le Colisée, tout, tout ces, toutes ces ruines qui sont encore debout, et euh, qu'à l'époque, j'étais très jeune, je m'étais dit, je voudrais vivre là, et que, ben, bah, aujourd'hui, euh, je vis. Ma famille, c'est un petit peu et C'est merveilleux. C'est comme euh, la romantique. Pourquoi j'ai écrit sur ce sujet-là plutôt que sur un autre Eh bien, parce que j'écris des petits romans très courts que j'essaie de faire très, très forts, très denses et qui peuvent être lus en quelques heures, euh, euh, comme. Euh, comme si on vivait un risque très tôt, quelque chose de très fort, très euh, très euh, très concentré, et, euh, et que donc tous les ans, je fais le, j'écris le brouillon de deux ou trois romans et je vois lequel est lequel est le, le, le meilleur et je propose à mon éditeur. Et Donc des fois il dit ah ça je publie, puis euh, voilà il propose à Gallimard et des fois Gallimard très rarement mais refuse et donc bah, je propose le suivant et donc euh, et puis et puis des fois donc l'éditeur dit ah non là ça va pas être possible il euh, y a des passage je, j'espère je, très drôle ou solaire irrite il, il ah ben bah, non là vous êtes bloqué vous êtes bloqué vous êtes bloqué tout seul et, et puis bah, parfois euh, donc un des, un des deux ou trois textes annuels et eh euh, l'éditeur le prend et le publie. donc c'est pour ça que euh, à un moment un des textes que j'ai écrit euh, celui qui touche le plus euh, mon éditeur et donc probablement touchera le plus aussi les libraires, les journalistes, euh, les lecteurs et et publié. Voilà.